Alors, on va modéliser cette situation. Pour cela, on va donner des lettres. Par exemple, ce point, j'appelle A. Celui-là, A'. Le sommet des deux cônes, allez, S. Les centres des bases, O' et O. Qu'est-ce qu'on sait de cette longueur? fait 4 cm. Cette longueur, autrement dit, celle-là, OS. OS, fait 12. 12 cm. Le diamètre, ici, 7,5 cm. Et c'est tout. Alors, comment le petit con devient le grand Pardon. Le petit conne devient le grand. On constate qu'il est agrandi et le rapport d'agrandissement, c'est rien d'autre que, allez-y, SA sur SA SA sur SA qui est égal, bien sûr, à SO sur SO pourquoi cette égalité Parce que derrière cette figure se cache, comme vous avez constaté, le théorème de Thalès. Bien sûr, regardez. OA est parallèle à O'A'. Ça se sent, hein? ça se sent. Et ça peut se démontrer, mais on ne va pas le faire maintenant. Donc voilà, dans cette coupe des deux cônes, il y a le triangle SAO. S -A -O et les triangles SA' O' qui sont en position de Thalès. O' A' parallèle à OA, O' A' parallèle à OA. Donc, les rapports que j'ai écrits ici sont égaux. SA sur SA' égale SO sur SO'. Bien sûr, c'est égal aussi à OA. Sur O'A', mais ça ne nous intéresse pas. Pourquoi Parce qu'on a déjà le rapport. Le rapport, c'est SA sur SA'. Le rapport de mot ici. Qui est égal à SO sur SO'. Alors, SO sur SO', vous pouvez me dire combien ça fait Regardez les, les données qui sont SO, SO, 12 fois, et SO'. S' so c'est combien S' so allez-y. S' so on obtient de ça, moins ça. De ça, 12, moins 4. Donc c'est 8. Voilà le rapport de Ou rapport d'agrandissement. C'est égal, bien sûr, simplifié par 4, 3 3,5. Autrement dit, le c'est de centre S et de rapport 3,5, qui fait grandir le petit cône, qui devient le grand cône. Et c'est pas con du tout, c'est vraiment très intelligent. Étant donné un triangle ABC, dont les angles sont aigus, construire un carré dont un côté est porté par BC, donc ici se trouve quelque part le côté du carré, les deux autres sommets étant situés sur CA et AB. Hum, hum. Donc quelque chose, quelque chose comme ça, devinez, à peu près ça, comment construire exactement ce carré, pour l'instant on l'esquisse un peu, c'est une esquisse, on comment, comment, comment. Est-ce que le mot est ici Est-ce que Thalès Est-ce qu'il y a des proportionnalités hum hum. <coughs> Voilà la solution. Trouver, bien sûr, dans un livre. Moi, je ne vais pas trouver. Hein. Alors, je considère tout simplement le carré Construit de ce côté-là, B, C, E, D. Je construis ce carré. Je relis A avec D. A avec E. Ça se coupe. A D coupe B C en H. Et A E coupe B C en G. Voilà. A B C D E. F, il n'y en a pas, tant pis, pour l'alphabet. Et je déclare que Hg, c'est le côté du carré en question. Si je trace la perpendiculaire ABC par H, ça coupe ici en F, tiens, et la même perpendiculaire, ABC par G. Ça coupe AC en I. A, B, C, D, e, F, G, H, I. Je relis I avec F et je déclare que cette figure, c'est un carré. Alors, vous l'avez trouvé? Allez, prouvez-le. Alors, comment prouver, comment prouver tout ça Il y a plein de parallèles, là, vous voyez Allez, je les mets en rouge, hein? que ça ne fasse pas du grabuge. Ça, PD, parallèle à FH, parce que toutes les deux sont perpendiculaires à BC. IG parallèle à CE. Toutes les deux sont perpendiculaires ABC. Parallèle, parallèle. Hmm. Ben alors, qui dit parallèle <coughs> Dit théorème <coughs> de Thalès. On y va. Triangle AFH, semblable au triangle ABD. Tiens, la similitude apparaît aussi. Parce que FH parallèle à BD. On écrit le rapport, on les écrit. FH sur BD, FH sur BD, égale à H sur AD. Et bien sûr, est égal à AF sur AB. Bien, ça c'est pour ces deux triangles. Pour les deux autres, triangle AIG, semblable à ACE. AIG, semblable à C, e. Alors, CE. Alors, qu'est-ce qu'on a IG sur CE égale AG sur AE qui est égal à AI sur AC. Vérifiez bien que j'ai écrit juste les trois rapports égaux. Autrement dit, les côtés sont proportionnels. Mais est-ce qu'il y a encore une parallèle ici vous l'avez trouvé Moi, je l'ai trouvé. HG parallèle à DE, évidemment. Que 2 et BC sont les côtés opposés d'un carré qui sont parallèles. Et bien alors, on peut écrire une à S pour les triangles AHG qui est semblable à ADE. Ça, c'est le signe de triangle semblable qui se trouve dans certains pays et qui est importé gratuitement en France. AHG, assemblable à ADE. Les rapports sont lesquels AH sur AD égale AG sur AE qui est égal vous l'avez trouvé, HG sur DE. Waouh On a écrit tellement, tellement de rapports que c'est la foire. Alors, est-ce que vous voyez des rapports qui sont les mêmes. Allez, cherchez-les. Moi, je les ai trouvés. AH sur AD. Il est là. AH sur AD. Bien. Et puis, AG sur AE. AG sur AE, le voilà. Il est là. AG sur AE. Ah ah Ces deux rapports sont égaux, donc ces deux rapports sont égaux. Bien. Mais si deux rapports sont égaux, ça veut dire que tous ces trois sont égaux à ça, tous ces trois sont égaux à ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, Si rapports égaux. Cool. Si rapports égaux. Mais j'oublie toujours mon projet. Mon projet, c'est de montrer que F, H, G, I, c'est un carré. Ça veut dire que tous les côtés sont égaux. Alors, comment se débrouiller dans toutes ces choses Égaux, égaux, égaux, tout égaux. Et bien sûr. Hg sur 2, aussi égaux. Tous les 9 rapports sont égaux. C'est vraiment une richesse incroyable. Incroyable, cette figure. Riche comme tout. 3, 6, 9. Alors, HG et FH. Où est-ce que vous trouvez HG et FH? HG, je le trouve ici. Allez, Prenons le bleu. HG, il est là. Hg, Hg, Fh, vous l'avez trouvé Il est là, Fh, bien. Et <coughs> Je sais que ces deux rapports sont égaux, hein? je vous rappelle, tous les nœuds sont égaux. Fh et Hg. D'accord, mais est-ce que les dénominateurs sont les mêmes Bd et de... Bd et de... Bd et de... Bd et de... Youpi! BD et DE. Alors, BD2, E BD sont égaux. BD et 2 sont égaux. Du coup, FH et HG. FH égale HG. FH égale HG. Vous avez compris? Je répète. Ce rapport est égal à celui-ci, parce que tous les neufs sont égaux. Donc, FH égale à G parce que BD égale à DE. Et c'est gagné. FH égale à G. C'est clair. Dans ce rectangle, on a deux côtés consécutifs égaux. Conclusion. Le rectangle, c'est un carré. Et voilà la construction demandée.